Il y a presque 60 ans que j'étais là. Vraiment, l'usine, ça les a usés, nos parents. L'usine, elle les a vraiment usés. Moi, j'ai déjà perdu ma jeunesse. Et sous les sapins, rien n'y pénètre, pas même un chant d'oiseau. Donc, on a 40 minutes pour inverser ça. D'accord, mon C'est pas un lieu en dehors du monde.